alors déjà un c'est de voir que euh, non ils sont pas toujours au top mais vous les percevez au top du top et ils sont comme tout ils vont performer dans ce qui est réellement important pour eux, moins performer dans d'autres domaines de vie. En tout cas, le fond derrière la forme à comprendre c'est que pour voir leur niveau de performance, bien, ils définissent plusieurs points. Un, le premier point, ils savent exactement ce qu'ils veulent. OK, ils savent exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que bah voilà, je veux être champion du monde par exemple, ben bah, ça, je sais ce que je veux et je vais tout mettre en place pour y aller. Ce qui emmène sur le second point qui est ils sont OK avec le prix à payer. D'accord C'est-à-dire que si tu leur montres tous les inconvénients à leur objectif, mais bah, ils sont prêts à payer le prix. Et beaucoup de gens veulent avoir les bénéfices d'un objectif, mais ils veulent pas les inconvénients. Et du coup ils sont dans un fantasme dès que tu veux une polarité de quelque chose sans l'autre si tu veux par exemple être champion du monde mais tu t'entraînes que deux fois par semaine bah ça va être difficile et donc ça c'est vraiment important un mental un sportif de haut niveau il paye le, le prix des sacrifices il est prêt à être seul le soir il est prêt à avoir peu d'amis il est prêt à s'entraîner beaucoup quand d'autres vont sortir tout ça, ce n'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre. C'est juste le choix qu'ils font par rapport à leur priorité intrinsèque. Ensuite, ils vont se dépolluer du regard des autres. C'est-à-dire quand on voit vraiment les, les... ceux qui ont aucun blocage et qui sont euh, premiers, bah, c'est facile pour eux de dire, bah, cette année je vais être champion du monde. Et si quelqu'un vient les voir en disant, bah, bah, attends, mais t'es qui pour dire ça C'est arrogant de dire ça bah, Ils vont se dire, bah... En fait, ça leur vient même pas à l'esprit de, de réagir face à ça. Ils sont concentrés sur ce qu'ils veulent. Ça les perturbe pas et point euh, barre. Donc, c'est vraiment important de se dépolluer du regard des autres parce que constamment, il y a les autres qui vont essayer de vous mettre dans, dans leurs normes par rapport à c'est bien de faire ça et c'est mal de faire ça. Mais ce concept de c'est bien, c'est mal, c'est réservé à un seul individu par rapport à un espace-temps donné. Donc, soit on accepte les normes des autres soit on crée avec nos propres normes et les sportifs de haut niveau vont créer avec leurs propres normes peu importe ce que les autres veulent penser et enfin le dernier point c'est cette capacité à voir à long terme d'avoir cet objectif en tête d'avoir ce telos en tête et de se dire bah Là non, en fait là là aujourd'hui ce sera du plaisir immédiat, donc euh, là je le fais pas parce que je sais que ça sert pas à mon objectif. Et d'être en même temps capable donc les sportifs de niveau qui sont plutôt en bonne santé euh, aussi euh, mentale, ils vont être capables de se dire OK, là je peux aujourd'hui euh, profiter et me relâcher parce que je vois que l'échéance est longue et si je si je m'entraînais aujourd'hui, ce serait même contre-productif. Donc le repos fait partie de l'entraînement. Donc là je choisis de me reposer en conscience ici parce que je sais que sur le long terme et eh bien ça va être bon en revanche je suis capable aussi de me dire ah bah ben non là la compétition qu'on me propose par rapport à mon objectif à long terme eh bien elle n'est pas juste elle n'est pas bonne et du coup j'aime me recentrer sur le long terme pour pouvoir faire des bons choix donc voilà pour résumer un le sportif de haut niveau il sait ce qu'il veut il est prêt à payer le prix des sacrifices qui vont avec 2 il va se dépolluer du regard des autres et c'est pas les autres qui lui disent ce qu'il a envie de faire mais c'est lui qui décide ce qu'il a envie de faire et si c'est bien ou si c'est mal de faire ça et trois, enfin il va être capable de voir à long terme et de sacrifier le court terme au profit du long terme voilà rien qu'en faisant ça déjà ça vous met dans un état d'esprit d'un athlète de haut niveau et encore une fois c'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre c'est comment pense et agit un athlète de haut niveau et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à la commenter pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite eh bien